Hello, bienvenue sur Bipolaire et alors. Trop d'activité ou au contraire être sédentaire avec le trouble bipolaire, quelles sont les solutions Je suis Myriam Djemay, fondatrice du concept Bipolaire et alors, sophrologue du trouble bipolaire pour vous aider, coach de vie pour vous accompagner et comme vous je suis bipolaire. Position à l'enjeu de plus d'une heure, sans motif apparent, tue les bienfaits réparateurs ou récupérateurs en général. D'ailleurs, la sédentarité, c'est d'être assis au moins 7 heures par jour. Pour les personnes bipolaires, ce temps est raccourci. Mais à l'inverse, trop de sport et d'activité sont à un risque d'accélérer une crise latente. Alors, quel est le juste milieu Concrètement Organiser une activité quotidienne de 20 minutes peut paraître contraignant, mais quand je parle d'activité, je ne raisonne pas forcément en activité sportive. Le but est d'apprendre à gérer l'activité électrique du cerveau entre le trop peu et l'excès. Aussi, pour ceux qui ont fait un peu de physique, l'activité du cerveau s'entend en Hertz. Les yeux fermés, on est à peu près à 2 ou 3 Hertz. Ouvert, c'est 4, 8, 12 et plus selon l'état de la personne. Alors, voici 5 clés de progression qui stimulent l'envie d'une activité pour maintenir un équilibre émotionnel plus stable. Première clé, apprenez systématiquement à sortir du lit dès le réveil. Un bain chaud de 20 minutes fera remonter votre tonus si vous vous sentez Deuxième clé la sortie de proximité qui consiste à marcher dans la ville peut faire autant de bien que le jogging du dimanche matin. Carrément, si cette sortie répond à un besoin physiologique, comme prendre le soleil pour absorber de la vitamine D, arrêter de ruminer pour calmer le mental, marcher pour oxygéner le cerveau, etc., etc. Troisième clé éviter l'activité sportive. 4 heures avant de se coucher. Plus de douche le soir, qui soit très chaude, sauf si peut-être vous êtes en période basse pour stimuler l'énergie. Faire attention à l'alimentation et aux carences de vitamines. Quatrième clé, surveiller la qualité du sommeil. Cette surveillance représente à elle toute seule le baromètre d'un plus juste équilibre. Et enfin, cinquième clé, planifiez vos activités une semaine à l'avance. Nommez-les en jaune, par exemple, sur l'agenda. D'ailleurs, les Mardis Connexion est une activité qui contribue à l'équilibre émotionnel. Voilà les amis, likez-moi maintenant si vous avez aimé. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.